Voix Sud Radio, 17h20, h Philippe David. Retour des vraies voix avec Adrienne Breton, Philippe Deveul, René Chiche. Il y a une chose que les pays en conflit avec la Russie craignent, ce sont les cyber ou cyber, alors selon qu'on prononce à l'américaine ou à la française, les cyberattaques. Quels sont les risques Comment peut-on s'en protéger Nous sommes en compagnie de Cyril Elsen, directeur des systèmes d'information de Serenicity, start-up spécialisée en attaque. Bonsoir Cyril Elsen. Bonsoir. Tout d'abord, en quoi consiste une cyberattaque? Je ne sais pas comment faut dire exactement. Bon, on va rester français. Donc, une cyberattaque. Cyber c'est cyber ouais, bien. Une cyberattaque, attaque, une attaque informatique. Ben, grosso modo, ça consiste à à venir nuire à, à votre système d'information, à votre ordinateur, vos serveurs ou tous vos éléments qui sont euh, situés sur un réseau informatique. Ça peut être vos imprimantes, euh, d'autres choses, vos feux rouges, hein, vos feux tricolores, votre gestion de l'eau. Enfin voilà, tout ce qui aujourd'hui trafique euh, euh, sur les réseaux est piloté par les réseaux. L'attaque consiste justement à détruire ou nuire euh, au bon fonctionnement des différents systèmes. Est-ce qu'il y a déjà eu des cyberattaques russes contre la France Et si oui, lesquelles Alors oui, euh, il y en a quotidiennement depuis... Euh, je ne vais pas dire que l'Internet existe, mais presque. Euh, lesquelles, ça va de différents styles Il y a le, ce qu'on appelle le cybercrime. Donc c'est l'attaque la, qui consiste à venir... Euh, euh, vous subtilisez vos données, en tout cas les rendre inaccessibles et vous demande de l'argent pour vous donner la clé euh, permettant d'y accéder de nouveau. Donc ça c'est le cybercrime. Et puis vous avez ce qu'on appelle la cyberguerre, bah, c'est là où vous venez pour détruire, pour détruire, et uniquement, euh, et uniquement détruire votre, votre, votre adversaire. Adrienne breton me pose une question, à faire le tour des vraies voix. Oui, au-delà au des cyberattaques, euh, euh... Enfin, on, a, on a vu des cyberattaques même pendant le, le Covid, si je me souviens bien, il y a un certain nombre d'hôpitaux français oui. euh, qui ont eu des, ce qu'on appelle des ransomware, c'est-à-dire euh, leur système informatique qui était bloqué avec une demande de paiement, de euh, de paiement voilà, en bitcoin le plus souvent euh, pour, pour tout libérer. Euh, Au-delà des cyberattaques, euh, il y a aussi le sujet de la désinformation sur, euh, sur Internet euh, est-ce que vous pensez que c'est un sujet euh, dans les prochains mois euh, J'ai cru voir passer quelques quelques articles qui disaient que sur Twitter, il commençait à apparaître ce qu'on appelle des des faux comptes euh, qui reprennent typiquement tous la même image avec le même texte. Euh, J'ai Mal à me rendre compte aujourd'hui si c'est plus si on en a plus aujourd'hui euh, qu'il y a quelques mois. Donc, est-ce que c'est aussi des sujets que que vous regardez, que vous suivez Cyril Elsen. Alors, nous, en fait, on regarde euh, ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire, ce, ce que vous décrivez, en fait, c'est la face visible d'une attaque qui est en fait une attaque par malice informatique euh, qui consiste à, à, à user de tous les moyens pour faire de la désinformation ou publier absolument n'importe quoi. Euh, là, on ne peut pas penser que c'est une... Enfin, stricto sensu, ce n'est pas une cyberattaque, c'est juste une attaque par malice informatique. Hein. Mmh. Nous, ce qu'on regarde, en fait, c'est les, les attaques qui consistent à euh, intervenir sur, euh, sur les réseaux, intervenir techniquement sur les réseaux, soit pour les perturber, soit pour les détruire, euh, soit pour euh, en modifier les informations, euh, justement, pour euh, rendre euh, bah, pour, pour diffuser de fausses informations. Mais on est vraiment sur le niveau d'en dessous. Mmh. Et c'est ce niveau-là qui est le plus dangereux, parce que c'est le moins visible, et c'est celui qui est le plus utilisé en ce moment. En de... Oui, bonsoir. On, on sait que les pays de l'Est sont très très fort entre guillemets en termes de cyberattaque et que les comment je sais pas qu'on appelle le terme les, les hackers. hackers les hackers pardon voilà, excuse moi ça m'était sauté de l'esprit les hackers russes ou des pays là sont sont très très forts est-ce que vous pensez que dans le cadre actuel du, du, du conflit euh, russo ukrainien les cyberattaquants euh, russes peuvent créer de graves dangers sur les systèmes de défense non seulement euh, de la France mais aussi de l'Otan mmh. Et oui, il y a deux catégories. Il y a le hacker, on va dire, euh, le hacker civil, et puis il y a le cyberattaquant militaire. Il y a vraiment les deux catégories. Oui. Euh, Lorsqu'un pays entre en guerre, eh ben, il y a ces deux catégories qui, euh, qui œuvrent. Euh, la deuxième, c'est-à-dire le cyberattaquant étatique, lui, a des moyens... Bah, qui sont des moyens étatiques, excusez-moi pour la répétition, mais qui sont donc des moyens non conventionnels pour lesquels il est excessivement difficile de se défendre. Donc oui, aussi bien la Russie que tous les autres pays ont ce type d'attaque, aussi bien étatique que chaque pays a ses hackers, euh, la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, enfin, je ne vais pas citer tous les pays, mais tous les pays qui ont Internet, on va dire, ont aussi bien euh, leurs hackers et euh, une force de cyberattaque qui dépend des moyens que l'État a fourni à ces cyberattaquants. Philippe Deveul. Oui, alors, je pense que dans la guerre, tout est permis. Et qu'il y a des spécialistes qui sont formés par les militaires pour, pour attaquer les, les sites informatiques, et notamment militaires. Donc il y a une responsabilité de l'armée à verrouiller tous ces sites sensibles informatiques pour qu'on ne puisse pas pénétrer à l'intérieur et qu'une cyberattaque soit, soit possible. Alors, c'est une guerre un peu... Euh, euh, sournoise et puis euh, pas très visible dans le sens que on s'en aperçoit une fois qu'on est cyberattaqué. Tant qu'on ne l'est pas, bah, on, pas. on ne sait pas. Mais pendant qu'on ne sait pas, il y a quelqu'un derrière l'écran qui essaye de vous attaquer. Donc c'est une guerre euh, très difficile et euh, qui, qui demande beaucoup de, bah, de, de, de génie informa informatique et de formation. Et euh, bah, j'espère qu'en France, nos, nos, nos militaires sont formés à parer ces attaques euh, de cyberinformatique. Cyber Cyril Helsen, pas cyber-Helsen, excusez-moi Ma <rire> La langue est fourchée, excusez-moi ah ouais, non, on ne va pas rester copains. Euh, <rire> par contre, euh, juste une chose, ouais, moi je suis plutôt du côté de la défense, monsieur. Euh, par contre, vous venez euh, de, de mettre le doigt sur le vrai sujet, ça ne veut pas dire que les autres sont des faux, mais c'est celui qui est le plus préoccupant, à savoir, oui, on a une armée, alors moi je ne suis pas du tout dans l'armée, je suis dans le monde civil, je fais confiance à, à l'armée pour défendre euh, l'espace cyber. Sauf que l'espace cyber, bah, c'est tout l'univers, c'est-à-dire que, certes, notre armée, euh, et, et, et encore une fois, sans chauvinisme, je pense qu'on est vraiment très bon. Mais par contre, on est, ils ne sont vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y euh, a un flux, euh, grosso modo, il faut gérer, euh, il faut écoper la mer avec un tuyau d'arrosage. Hein, c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un, un effet de volume. Donc euh, l'armée va défendre ce qu'elle peut défendre, mais elle ne peut pas tout défendre. Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire que, à titre personnel, avec notre partenaire Ubicom, on a fait une lettre ouverte hier au, au Premier, premier ministre. ministre Voilà pour justement lever le secret défense sur certaines techniques de défense pour Donner nous donner les moyens, nous civils, toutes les sociétés qui sont en capacité d'aider leurs entreprises à, à se défendre contre, contre ces attaques étatiques. Aujourd'hui, il faut savoir que l'armée défend et ce qu'on appelle euh, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui dépend du premier ministre, ce sont des, des, des cybercombattants qui défendent les organismes ou pardon les, les opérateurs d'importance vitale et euh, les opérateurs de services essentiels. Bon, ça représente quelques centaines d'organisations. N'oublions pas qu'en France, nous avons plus de 3 500 000 entreprises qui créent la majeure partie de la richesse en France, euh, qui, elles, n'ont pas accès à ces éléments. Euh, et aujourd'hui, on ne peut pas aider nos clients à hauteur de l'attaque euh, qu'on est en train de subir. Euh, Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est une guerre sans foi ni los, une guerre larvée, la cyberguerre est invisible. Donc, euh, ben, je dirais que là, on peut, il ben, n'y a pas de limite sur ce, que, ce qui est possible de faire. Euh, donc, c'est pour ça que nous on en a appelé euh, de manière désespérée en disant OK, c'est plus le moment de, de jouer chacun de son côté. L'ennemi est vraiment très très vaste. Et il faut que chacun, excusez-moi, là on ne prend pas les armes, il hein. faut que chacun prenne les boucliers, parce que là nous ce qu'on a demandé en fait c'est les boucliers, on n'attaque on pas, on ne fait que défendre, l'attaque est réservée aux autorités, nous on est là pour défendre et on n'a pas le droit d'attaquer, euh, mais par contre on a besoin de, on a besoin de boucliers et surtout de, de qualifier ces boucliers la forme, la profondeur, voilà. Adrienne Breton, je veux vous reposer une question. Oui, parce qu'on a pas mal parlé d'attaques cyber euh, sur euh, les institutions, les organisations euh, et entre, entre armées. Moi, je voudrais vous poser une question sur euh, le risque d'attaque cyber pour euh, nous, pour, pour chaque Français. Euh, est-ce que vous voyez un risque d'attaque cyber sur des éléments qui pourraient nous toucher dans notre vie quotidienne Les banques, euh, etc. Quoi, Oui, les banques, quelque chose comme ça. Et, les voilà, euh, de paiement de carte donc, de crédit. Voilà, Qu'est-ce qui pourrait être attaqué et nous toucher dans notre vie quotidienne Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des actes à mettre en place, nous, individuellement, pour euh, nous prémunir contre d'éventuelles attaques cyber Alors, sur votre première question, madame, qu'est-ce qui pourrait attaquer bah, Je vais répondre à l'envers, en fait, qu'est-ce qui ne pourrait ne pas être attaqué bah, La réponse, c'est rien. Donc, Au moins, c'est donc... simple avec vous. Ah bah, c'est bah, rassurant, c'est ça qui est bien. Mais voilà, voilà. j'enchaîne sur la deuxième partie de votre question. Euh, moi, j'aime bien euh, évoquer le sujet avec les entreprises avec qui nous font confiance sur la notion de prudence numérique. Vous savez, on parle des emails, du e-commerce, du e-tout-ce-que-vous-voulez. Ben moi, je leur dis, je parle de e-prudence. Alors, au-delà des entreprises, euh, à, à mon fils, je, voilà, qui est né dans le monde numérique, euh, je lui ai parlé aussi. Je lui ai dit une chose que ma grand-mère me disait sous un autre terme. Ma grand-mère me disait tu tournes sept fois ta bouche hein, avant de. Voilà. À mon fils, je lui dis bah écoute, tu tournes sept fois la molette avant de cliquer. <rire> donc on a. On a, on a ouais, voilà. Donc parce que il faut, bon, tout simplement, c'est la prudence numérique. C'est pas parce que c'est joli, c'est pas parce que c'est en couleur, c'est pas parce que ça clignote, c'est pas parce que, parce que ça vous demande de cliquer ici. Euh, Qu'il faut cliquer quoi. Il faut garder quand même un certain esprit critique pour dire, euh, voilà, pour ne pas un cliquer sur n'importe quoi, pour pas confier ces données à n'importe qui. Enfin, on vérifie. Même il y a des sites qui sont très très bien faits euh, par les pirates il faut quand même redoubler de prudence. Et Je ne dis pas qu'il ne faut pas avancer. Hein. Je dis juste que bah, quand vous traversez la route, vous regardez à gauche et à droite. Et bien bah, avant de cliquer, pareil, vous regardez dans tous les côtés. Alors c'est un peu plus compliqué, mais néanmoins, c'est l'évolution. Et il faut se forcer, parce que sinon, euh, et bon, bah, voilà, on, on se, soit on se fait voler ses données, soit on se fait détruire l'ordinateur à la maison, euh, voire pire, maintenant, on a tous les machins connectés à la maison. C'est euh, certains... vrai. Et... Voilà et c'est assez stressant. Merci beaucoup Cyril Elsen, directeur des systèmes d'information de Serenity City, start-up spécialisée en cyberattaque. Dans quelques...